Aujourd'hui on passe une fois euh, juillet, fin juillet, enfin, quand la, les périodes agricoles le permettent. Et du coup on enlève toutes les branches qui sont en concurrence et surtout pas tout enlever parce qu'autrement euh, c'est vraiment la, la branche qui est trop importante et qui concurrence en fait le tronc quoi, pour avoir un arbre équilibré et qui serait quand même quelque part euh, propre en niveau euh, taille pour euh, pouvoir en profiter pour le bois d'œuf plus tard. Quoi que si on laisse une branche euh, ou un, un mauvais nœud, euh, bah, les, la planche plus tard, elle aura forcément un trou. Hein. Donc voilà. Euh, là, le, le mois de juillet, on va enlever la, la branche à droite, là, à droite, là, et sûrement un petit peu plus haut de façon à avoir à les, 6 mètres. Ouais. Avoir les 6, mètres, euh... 6 mètres. En équilibrant au maximum l'arbre, ne pas enlever euh, tout sur un côté rien sur l'autre. L'objectif, c'est d'avoir 6 mètres le plus droit possible. Et... Bon, bon, maintenant, euh, 6 mètres, il y aura un peu plus haut, euh... On essaye toujours un peu plus haut, mais je pense que euh, c'était peut-être un peu l'erreur que j'ai voulu mettre en place, de, de laisser monter les arbres le plus possible, et en sachant que le vent, plus on monte rapidement, le vent on les casse. On le voit surtout sur le frein, et à arriver à une certaine hauteur, en ayant une croissance assez rapide, un bon coup de vent, on a la tête cassée. Quoi.